hello bonjour j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous parler d'un mot qui a contribué à un réel virage dans ma vie professionnelle c'est la sécurité le sentiment de sécurité il n'y a rien de plus rageant que d'aimer faire ce que l'on fait de ressentir au plus profond de soi qu'on est fait pour ça qu'on est doué pour ça et de ressentir du stress de l'angoisse une pression énorme quand il s'agit de proposer notre œuvre au grand public ça c'est exactement ce que j'ai vécu moi même et ce que j'aimerais vous partager dans ce live c'est justement mon expérience personnelle de façon à ce que vous aussi vous puissiez comprendre que parfois on cherche les blocages à un certain endroit <rire> mais c'est pas du tout là que ça se trouve voilà, donc j'espère que vraiment vous partagez mon expérience et vous allez voir à partir de là, parce que j'ai une proposition à vous faire à la fin, que vous puissiez aussi bénéficier des outils, de, des prises de conscience que j'ai pu avoir à partir de ce parcours. Alors ce live, je l'ai déjà fait hier, mais j'ai rencontré un problème technique. Donc euh, voilà, Donc je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue Nathalie, bienvenue à Alex qui est là. Puis j'espère que d'autres personnes viendront aussi après. Alors, euh, dans ce live, j'aimerais vous parler euh, déjà des difficultés que j'ai rencontrées euh, quant à la prospérité de mon entreprise. La prospérité, c'est quoi La prospérité, c'est la dynamique qu'il y a au sein d'une entreprise. Quand on aime ce que l'on fait, on aspire qu'à une seule chose, c'est que ça marche. Euh, moi, j'adore mon métier et je rêvais d'une seule chose, c'est qu'il y ait une véritable émulsion euh, au sein de mon cabinet. Euh, surtout après les transformations que j'ai mises. Et donc, euh, je me questionnais beaucoup de euh, d'où venaient mes blocages, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Je suis quelqu'un qui est investi dans ce que je fais en plus, donc je suis prête vraiment à me dépasser, à apprendre, à faire des formations s'il si, est nécessaire. Donc du coup, il, il se trouvait, déjà je vais faire l'état des lieux, déjà, <rire> c'est que euh, chaque fois que j'avais un lancement d'un programme à faire, je ressentais en moi une, une pression assez forte et une angoisse assez forte telle que j'étais vraiment amenée à chaque lancement de programme à, à me consacrer uniquement à ça parce que bah, du fait que j'avais ces émotions qui est là je me sentais à chaque fois complètement paralysée et figée parce que j'avais peur de mal faire, j'avais peur que ça ne marche pas j'avais peur qu'il n'y ait pas d'inscrit dans mes programmes et c'était assez sollicitant émotionnellement parce que ça me demandait à chaque fois de... Euh, d'accueillir mes émotions, d'apaiser mes peurs pour que je puisse dépasser mes peurs et vraiment euh, faire mon job, quoi, mener mon lancement à, à, à bien. Généralement, dans ces périodes-là, justement, je me fais aider parce que je me sens tellement euh, en manque de confiance en moi dans la communication, dans le marketing. Et bienvenue et donc, euh, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait euh, coacher, parce que j'avais besoin d'aide, sur dire, bon, quels sont mes blocages liés à ces lancements de programmes, parce que vraiment, euh, j'avais vraiment peur de ne pas remplir mon agenda. Et donc, du coup, bon, travailler les blocages, on a fait de la reprogrammation au niveau du subconscient, ça c'est nickel, donc je vois des améliorations, et... Euh, mais en même temps, je vois que, en fait, je trouve des solutions pour pallier à l'angoisse qui est là, qui me paralyse. Mais en même temps, l'angoisse, elle est toujours là. Donc, euh, OK. Donc là, c'est vraiment pas évident parce que j'adore mon métier et j'ai envie de, de vraiment de, de me... Comment dire De créer des, des ateliers, des programmes. Et je me sens un peu limitée par cette décharge émotionnelle qui est là et qui me rend vraiment impuissante et démunie parce qu'il y a un moment donné, on se pose la question de... Comment je vais faire est ce que je vais toujours vivre mon métier de cette façon là en fait j'ai déjà appris coaching sur coaching et et moi aussi de mon côté je déprogramme mes peurs mes relations avec l'argent qu'est ce qui s'est passé de manière générationnelle ma peur que ça ne marche pas le regard des autres et tout ça et puis malgré tout c'est encore là en fait et donc et donc là j'ai compris que j'avais vraiment voilà peur que ça ne marche pas peur de ne pas être active et productive bon ben d'accord ok et puis relié à ça il y a aussi un, un événement qui va se passer dans ma vie c'est que je vais vivre une séparation un début d'année et cette séparation va me faire contacter la même émotion c'est à dire cette émotion où je me sens complètement en stress et en, en angoisse parce que cette séparation va engendrer le fait que j'ai du temps libre <rire> devant moi, puis je re, je, je n'aborde pas du tout ce temps libre comme une joie de faire tout ce que j'aime, pas du tout. Euh, je vais être envahie par une grosse panique parce que je me suis dit, mais en fait, je culpabilisais d'avoir du temps, je culpabilisais de savourer ce temps libre parce que je ne me sentais pas encore une fois active et productive. Et donc, il y a un moment donné où je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a donc chez moi qui fait que, d'une part, quand j'ai du temps libre, je, je, je ressens ce, ce, cette angoisse et en même temps ce stress et cette angoisse, et en même temps, je suis complètement figée, euh, parce que je ne me donne pas le droit de me poser. En fait, véritablement, je me sens poussée par quelque chose pour que je, je sois impérativement active. Il faut impérativement que je sois active. Euh, donc, euh, et qu'est-ce qu'il y a aussi en moi qui fait que quand je suis active et quand je lance mes programmes, et eh ben, je ressens la même angoisse qui est euh, la peur que ça ne que de ne pas être productive, et et, et je ressens ce même état où je suis figée où je n'ose plus rien faire en fait. Et je ressens que l'émotion est de la même nature et de la même intensité excusez moi là je me dis je suis vraiment dans la merde parce que à la fois je, quand je suis active et eh ben j'ai tellement peur que ça ne fonctionne pas que j'ai cette angoisse et puis quand je suis au repos j'ai du temps libre ça va pas Et là à un moment donné on se dit mais je suis foutu en fait <rire> c'est vraiment pas évident et puis je me suis déjà fait accompagner avec des coachs et puis je vois bien que Ok, ça, ça, ça améliore au niveau de hey, « et coucou <rire> Bienvenue !» Et puis je vois que ma vie s'améliore, mais c'est pas... Voilà, la, la peur elle est là, je sens dans une toile de fond quelque chose qui est là que j'arrive pas vraiment à toucher. Et donc là je me suis dit, bon là il faut vraiment que je me pose pour voir qu'est-ce qui se passe. Et Je me questionne de « Qu'est-ce que nom de Dieu Qu'est-ce que j'ai besoin ?» vraiment de dégommer là. Qu'est-ce que j'ai besoin de déprogrammer que je n'ai pas encore véritablement touché Puis je pose vraiment cette intention en moi d'avoir de la clairvoyance sur ce qui se joue vraiment. Et puis c'est comme tout, la vie elle est super bien faite parce que quand on pose une question, la réponse vient à soi. Et là, on me parle de Ludovic Leroux qui est un monsieur de la neuroscience, un chercheur de la neuroscience j'assiste à son séminaire et là je vais avoir un déclic grâce à, à ça c'est grâce au fait que lui il a beaucoup parlé de la notion de la sécurité l'importance de rétablir la sécurité un espace de sécurité parce que c'est à partir de cet espace de sécurité que véritablement on peut euh, exprimer librement euh, nos notre créativité, notre singularité, notre art et nos, nos œuvres. Et aussi, euh, et à partir de là, je me suis dit, mais je me suis interrogée se dire, attends, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Est-ce que la sécurité est là Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi véritablement qui fait que je suis poussée à être hyperactive malgré moi, qui fait qu'il m'est impossible de me poser impossible de prendre mon temps impossible d'apprécier le temps que j'ai qu'est ce qu'il y a ce truc qu'il y a en moi qui fait que je deviens une carriériste et je privilégie tellement ma réussite professionnelle que je n'ai pas de place réelle et concrète pour ma vie amoureuse qu'est ce qui fait que je ne me sens pas dans une totale sérénité et que j'ai tout le temps besoin de me rassurer. Qu'est-ce qui fait que cet état de de, de me sentir paralysé et figé, c'est quand même un, un état qui revient de manière assez courante et qui fait que je suis obligée de me mettre dans un état où je, je suis obligée de me dépasser. Je suis obligée de combattre ça pour m'en sortir. Et en fait, cette euh, le, le séminaire avec ce au niveau de cette prise de conscience de notre nerf vague bien sûr bon c'est des mots très techniques mais moi ce qui m'a le plus parlé c'est l'espace de sécurité qui est indispensable d'installer à l'intérieur de soi et à partir de là je comprends bien je comprends bien que mon problème en fait c'est véritablement que mon énergie de base est un d'insécurité je suis en permanence dans une mécanique de survie et bonjour à tous et bienvenue je suis dans une mécanique de survie qui, est, qui marche qui fonctionne très très bien mais je suis dans une mécanique de survie mais que le problème la racine c'est plus les blocages par rapport à maman et papa ni une croyance ni quoi que ce soit peu importe les, quoi, les croyances qui émergent mais toutes les croyances limitantes qui émergent viennent de cet espace d'insécurité de ce sentiment d'insécurité qui est comme un voile en, en toile de fond mais qui est là en permanence et je suis vraiment très heureuse de vous en parler parce que peut-être que vous non plus vous n'y avez pas pensé comme moi et que vous êtes vous êtes en train d'explorer à travers des coachs et des thérapeutes à aller scruter les différents blocages que vous avez à aller scruter les différentes pompes, croyances limitantes que vous avez mais qu'en réalité si on va encore un petit peu plus au fond de l'iceberg qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il y a quelle est la racine au fond posez vous la question si vous êtes dans un, une mécanique de survie où vous, êtes, vous vous sentez en permanence dans la menace, dans l'urgence, vous êtes vraiment poussé à chaque fois à, à être active en fait. Et si vous n'êtes pas active, vous allez jouer l'autre face de la pièce qui est que vous allez vous sentir figé complètement dans l'inaction parce que vous avez peur d'être en contact de ce sentiment, de prendre le risque de ressentir que vous n'y arrivez pas et donc probablement de ressentir le sentiment d'insécurité posez vous la question si au fond ce sentiment n'est pas là Et en fait pour moi ça a été une réelle découverte parce que je me suis posée et avec évidence je ressentais que c'était presque physique que il y avait un état nerveux qui était là en permanence donc ok oui je sais méditer ok oui je sais calmer mais en fait à la base et dans le fond, il y a quand même un état nerveux qui est là. Je ne suis pas tranquille. Je ne me sens pas dans une sérénité complète et donc dans la confiance complète de développer mon art. Donc, du coup, je ne peux pas respecter mon rythme. Dès que je ne propose pas quelque chose, je suis là, je dis Ah là là, qu'est-ce qui va se passer euh, Non, en fait. Euh, Regarder mon compte en banque Non, en fait. Et donc, là, je comprends bien que si j'ai quelque chose à déprogrammer, là, c'est ce sentiment d'insécurité. Et donc qu'est ce que je fais je crée un programme pour moi et je me suis dit bon voilà ça va être euh, très très simple c'est que euh, je vais me mettre à, à déprogrammer ce sentiment là je vais créer mon programme et je me suis fait la promesse de ne pas lâcher tant que je ne rétablis pas le sentiment de sécurité donc je me suis engagée vraiment vis-à-vis -vis de moi même que cette fois je ne lâcherai rien et euh, tous les jours, tous les jours, je pratique mes exercices de déprogrammation, mes exercices de reprogrammation, tous les jours, je, je suis là, j'accueille mes peurs, je me rassure, je fais les exercices, ça, ça dure environ 5 à 10 minutes le matin, le midi et le soir, sans savoir pour combien de temps je pars. Hein. De toutes les façons, j'étais déterminée que je ne lâcherai pas <rire> tant que je n'aurai pas obtenu ce sentiment de sécurité et de confiance vraiment enraciné à l'intérieur de moi. Et figurez-vous que les exercices ont duré 28 jours. C'est quand même assez incroyable parce que c'est un, un chiffre quand même assez parlant. Donc 28 jours pour créer ce nouveau circuit neuronal. La sécurité s'est enfin installée à l'intérieur de moi et j'ai justement remplacé le stress par vraiment un sentiment de joie et de plaisir de partager, de communiquer ce que je fais. J'ai troqué les questionnements, les doutes de la confiance euh, de la confiance et aussi cette liberté d'exprimer mon art et puis j'ai aussi troqué et remplacé l'insécurité par un espace de sécurité j'ai troqué aussi la notion de faire le choix parce qu'à un moment donné quand on est dans cet état nerveux d'insécurité je me suis dit il faut vraiment que j'optimise et que je mette toute mon attention dans ma vie professionnelle et que je réussisse et enfin j'aurai l'espace libre ma vie amoureuse et j'ai compris en fait en réinstallant et en rétablissant ce sentiment de sécurité que le choix il n'y a pas de choix à faire il n'y a pas de choix à faire je peux tout vivre en même temps et ça c'est une reprogrammation que je suis vraiment en train de mettre en place et donc je suis heureuse de cette c'est pas une prise de conscience mais de cet état disponible qui se ressent véritablement à l'intérieur de moi comme une évidence que je peux vraiment tout vivre et ça c'est vraiment joyeux pour moi. Mais il y a surtout une chose à l'issue de ce programme qui pour moi est waouh <rire> vraiment c'est que ça m'a permis de me reconnecter véritablement à qui je suis. À mon grand moi. À qui je suis vraiment. Parce que dans cet espace-là, je touche véritablement à un espace illimité. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'auparavant, euh, c'était comme si j'étais même limitée au niveau de mon chiffre d'affaires que je ne pouvais pas pousser plus loin. Mais parce qu'en véritablement, il y, vraiment, il y a vraiment la question de comment commence l'histoire qui est là qui est quelle est l'énergie racine qui est là est ce que l'énergie qui est, racine qui est là c'est ce personnage de souffrance qui est dans ce mécanisme de survie et d'insécurité permanente dans cette menace permanente qui fait que et dans ce formatage hein, lié à notre passé bien sûr et qui fait que je, je, je ne comment dire je passe mon temps à aller euh, courir après l'argent euh, courir après les clients, prouver mon travail euh, euh, et ça c'est vraiment une dynamique qui est contre-productive par rapport à la prospérité et à la fluidité. Et donc ça demande vraiment de faire ce, ce shift justement sur la structure identitaire et de grandir véritablement dans ce qu'on ressent être, dans ce qu'on se représente être et de la manière dont on se définit justement pour installer et enraciner véritablement ce, ce sentiment de sécurité. Et quand on se sent dans cet espace de sécurité, on se sent en, en confiance totale, l'abondance... Euh, Beaucoup de personnes disent « Ok, on va vous reconnecter, on va vous brancher à la fréquence de l'abondance. Ok, c'est super, on fait des méditations. » Oui, oui, mais la question, ce n'est pas juste « Je vais ressentir l'abondance le temps de la méditation. » J'ai besoin d'installer cet espace de, de sécurité véritablement à l'intérieur de moi pour que c'est une évidence que l'abondance se goûte. C'est une évidence que la prospérité a besoin de se vivre. Et donc, l'intérêt vraiment de... De, de ces 28 jours au niveau de ma programmation, c'était de réencoder vraiment tout mon système avec les codes de la prospérité, mais déjà rétablir, sortir du sentiment d'insécurité euh, pour rétablir la sécurité et ensuite réencoder mon subconscient. Et ensuite ma vibration intérieure de décode de la prospérité j'ai besoin de me reconnecter à qui je suis vraiment j'ai besoin de me reconnecter à, à, à mes capacités illimitées et ça c'est extraordinaire parce que de cette façon là ça me permet aujourd'hui justement de, de fonctionner à mon rythme et ça c'est joyeux tout en étant tranquille et serein et coucou Françoise, bienvenue ça me permet aussi de de retrouver la joie et le plaisir et ça c'est important parce que je sais au moins que pourquoi je suis là et puis une confiance dans ce que je fais aussi et dans ce que je dans dans vraiment dans, dans mes dons et dans ma capacité à vraiment accompagner les gens à transformer leur vie donc ça c'est vraiment euh, joyeux euh, d'être dans cet espace et puis euh, et puis vraiment de, de créer un espace pour ma vie amoureuse et ça je suis vraiment heureuse de ça et je me dis je ressens vraiment plus que jamais c'est maintenant que ça se passe c'est maintenant que ça va se faire donc c'est c'est vraiment très très cocooning pour moi de, de ressentir ça et euh, et euh, et aussi il euh, y a aussi cet élan spontané de dire ok là j'ai envie de proposer un, un programme comme je fais là de transformation je tergiverse plus je vais pas poser dix mille questions pour savoir comment faire non j'ai j'ai décidé ça avant-hier et hop Là, en 48 heures, c'est plié, j'ai créé les visuels, je vous le propose, j'ai la joie de le faire et et c'est confortable, ça, vous voyez, de suivre ce, ce flot qui est léger, mais qui est vraiment dans, dans la confiance, en fait, de ce que je vais proposer. François, <rire> qui dit bravo ma grandeur, je te remercie, ça me fait plaisir. Et puis, euh, puis euh, aujourd'hui, bah, ça, ça, ça, ça fait plaisir de savourer le temps libre, de s'autoriser à ça, vous voyez. On, on travaille, on, on se donne les moyens, on veut gagner de l'argent et c'est OK. Mais, mais l'essentiel, c'est pourquoi on fait tout ça. Si on fait tout ça et qu'on n'est même pas euh, capable de savourer vraiment, de s'autoriser le droit de savourer vraiment, euh, sans se dire, ah oui, ben, là je savoure, mais il faut que je rattrape tout euh, parce que j'ai pris, non, en fait. Là, j'ai calé des vacances parce que j'ai envie de partir en vacances et ça me fait... Et je suis tranquille par rapport à mon activité, à mon entreprise. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que la vibration de base, la base et le socle de base de toute chose aujourd'hui va être la sécurité. Et, et, et moi, je suis contente de vous partager ça parce que une fois que j'ai fait ce programme, je me suis dit mais indéniablement... J'ai besoin de partager, je ne peux pas garder ça pour moi. Parce que j'ai envie que vous aussi, vous puissiez euh, avoir cette chance, vraiment avoir cette chance de, de pouvoir rétablir cet espace de sécurité et vraiment éclore et pouvoir exprimer votre art euh, de manière libre. On, actuellement, il se passe tellement de choses, mais ce monde a besoin de vous. Mais pour que vous puissiez vraiment exprimer votre art, exprimer et remplir pleinement votre mission de vie, vous avez besoin d'avoir cette liberté et cette confiance totale de dire « Ok, je vais voilà ce que je vais proposer parce que c'est ça qui me parle. Peu importe si ça existe, peu importe si, si, si ça n'existe pas, pardon. Peu importe si ça n'existe pas, peu importe si ça pourrait paraître ridicule. Mais vous avez besoin d'exprimer quelque chose qui est unique, qui est singulier, qui est le vôtre. Parce que c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Et c'est vraiment dans cet élan que je me suis investie à réécrire tout le processus que j'ai fait pendant les 28 jours heureusement je garde toujours mes notes euh, et aussi de pouvoir vous le proposer voilà donc ce programme euh, s'appelle 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité c'est vraiment accès à la prospérité donc accès à votre entreprise euh, à la dynamique que vous allez créer dans l'entreprise parce que avant ça aussi c'est une chose avant d'aller euh, euh, aller travailler sur euh, le, Votre rapport avec l'argent Avant de travailler Votre rapport avec l'argent L'une des choses que vous avez besoin de rétablir C'est déjà la dynamique Parce que c'est la dynamique De se sentir inspiré De mettre en place, de créer, de donner Et aussi dans la réceptivité C'est uniquement quand cette dynamique Va se créer Que vous allez pouvoir attirer l'argent à vous Que vous allez pouvoir attirer Déjà les clients ou les, les patients à vous. Et, et c'est pour ça que je parle de prospérité dans un tout premier lieu. Donc, c'est ce que vous allez faire durant cette, dans ce programme. Mais l'encodage de la prospérité vient vraiment comme une conséquence quand vous aurez cet espace et cette base de sécurité et de confiance. Mais ce qui, ce que, ce qui va être extraordinaire pour vous aussi, c'est que ce programme va vous permettre de vous réguler, de, de rétablir ce, cet espace de sécurité quoi qu'il arrive. La vie, elle est faite d'événements de vie. Parfois, des événements de vie nous bousculent. Voilà. Parfois, on est dans un espace où on, pas, on vit des choses qui nous frappent, qui fait qu'on bah, n'est pas disponible émotionnellement parlant. Mais comment vous faites quand vous avez une entreprise à mener et que vous n'êtes pas disponible donc c'est pour éviter que vous soyez dans, dans, dans, dans ce truc de je culpabilise parce que je suis pas présente si je suis pas là il n'y a pas l'argent qui rentre euh, ben non en fait si vous n'êtes pas là vous allez réussir à rétablir cet espace de sécurité qui fait que même si votre présence physique n'est pas là votre vibration de la prospérité continue à à être vivante de façon à ce que votre entreprise reste vivante et ça c'est ce que nous allons établir ensemble donc si vous avez envie de vivre ce programme euh, que j'ai vécu moi, moi je suis vraiment très heureuse de vous le transmettre donc c'est un programme pratique on est là pour pratiquer pendant 28 jours il y aura des transmissions de certaines notions parce que justement c'est la prise de compte la connaissance va amener cette prise de conscience de façon à ce que à ce que votre système collabore dans cette transformation mais essentiellement ça sera de la pratique donc nous allons faire les exercices ensemble de façon à ce que quand je vous quitte vous allez continuer à faire les exercices par vous même et de cette manière là ce qui est essentiel c'est que vous devenez autonome de façon à ce que dans votre vie courante comme je vous ai dit tout à l'heure quel que soit ce qui vous arrive vous serez à même de savoir rétablir ce sentiment cet espace de sécurité et donc cet espace de confiance en vous, en la vie et du coup vous maintenez cette vibration de la prospérité dans votre entreprise euh, ce que nous allons faire c'est que nous allons nous voir pendant deux jours ça sera le mardi et le vendredi euh, pendant une heure dans lequel il y aura les transmissions et les phases d'intégration. Et puis voilà. Et puis après, au bout des 28 jours, vous allez voir par vous-même. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de le refaire avec vous pour enraciner encore plus ce que j'ai là, moi. Parce que à l'heure actuelle, je continue toujours à prendre mon temps. Beaucoup moins, j'ai moins besoin parce que le sentiment de sécurité est naturellement là le matin. Ça fait du bien et dans la journée aussi. Et puis quand mes émotions sont là, ça se rétablit très, très facilement. J'ai besoin de moins de temps, donc ça fait vraiment plaisir. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre parce que la vie, mes amis, la vie, l'objet, le but dans la vie, c'est pas de faire un travail sur soi. Le but dans la vie, c'est d'être dans la jouissance. De ce que nous sommes de ce que vous êtes de ce que votre de ce que votre vibration vous invite à vivre tout est déjà là tout est déjà là alors on peut lire ça dans les grands livres ça a été tellement dit c'est vrai je vous c'est pas, pas car il y a rien de nouveau dans ce que je vous dis moi ce que je vous amène c'est que dans tout ce que vous savez déjà je vous invite à travers ce programme à faire redescendre tout ça dans vos tripes et à le vivre peut-être que vous avez déjà exploré fait déjà des coachings des thérapies vous avez vu des blocages et malgré tout vous voyez que euh, vous, vous voyez que justement euh, vous n'êtes pas rassuré encore vous n'êtes pas tranquille certainement que c'est cet espace là qui a besoin d'être l'espace d'insécurité qui a besoin d'être déprogrammé moi je serais vraiment ravie de vous accueillir au sein de ce programme nous commençons le 12 je cherchais nous commençons le 18 avril jusqu'au 16 mai donc voilà si ça vous parle mes amis, moi, je serais ravie de vous accueillir. Le lien est dans ma bio. Parlez-en aussi à votre entourage. Peut-être que ça peut leur aider. Parce que 28 jours, finalement, ce n'est pas grand-chose dans une vie. Mais si ça peut contribuer à un réel virage professionnel, c'est peut-être ça vaut le coup. Voilà. Je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et puis, euh, si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un petit like de façon à ce que je sache que... Vous êtes passé par là, ça me fait toujours plaisir. Et puis, laissez-moi un commentaire euh, parce que c'est toujours joyeux de vous lire. Voilà, mes amis, je suis contente de vous avoir refait ce live dans le même entrain et la joie de vous proposer ce programme qui m'a tant apporté. Et je vous souhaite du plus profond de mon cœur qu'il qu vous apporte autant de bienfaits que moi-même. Sinon plus, j'en serais encore ravie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Mes amis... Prenez bien soin de vous, <rire> je vous embrasse fort.